Voici ce que vous recevez quand vous commandez du vitalcalin. Il y a un sachet Ziploc et plein de vitalcalin à l'intérieur qui va vous permettre de faire de la massacré, de aussi compléter votre alimentation avec plein d'enzymes. Mais vous pouvez aussi faire toutes sortes de fermentations. Moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est du fromage, végétal, de noix de cajou avec, c'est vraiment super bon. Bonne fermentation